Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'église sainte claire et je voudrais vous demander, a-t-on le droit de parler aux autres de notre foi et de notre spiritualité? Hmm? Tous parents ou toutes personnes qui se sont occupées d'enfants connaissent très bien ce scénario. Vous découvrez une nouvelle recette, vous cuisinez le tout un soir et aussitôt que le plat arrive sur la table, votre enfant déclare « je n'aime pas ça ». Habituellement, on tente de conserver son calme et on répond poliment « goûte » et ensuite, tu pourras décider si tu aimes ou tu n'aimes pas. Cette règle de vie semble tellement évidente. Mais même à l'âge adulte, beaucoup de personnes conservent ce genre d'inclinaison envers les choses qu'ils ne connaissent ou ne comprennent pas. Combien de fois avons-nous entendu que les médias sociaux ne sont qu'un ramassis de stupidité qui sert à perdre son temps? Combien de gens refusent de conduire des voitures électriques parce que la technologie est trop nouvelle? Ou plus près de nous, combien de gens qui n'ont pratiquement jamais mis les pieds dans une église ou assisté à un service religieux récemment accusent l'ensemble des grandes religions d'être dépassées, déconnectées de la réalité ou la source de tous les conflits dans notre monde. Et tout ce qu'on peut répondre à ces personnes est « essaie » et tu décideras après si c'est pour toi ou non. » L'un des grands thèmes des lectures du Nouveau Testament pendant la saison de l'Épiphanie est l'appel des disciples de Jésus. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Jean, nous rencontrons deux hommes qui, intéressantement, ne sont pas mentionnés dans les autres récits. Le premier s'appelle Philippe. Il est ce qu'on peut... De ce qu'on peut comprendre, il est être... Il semble être un early adopter, comme on dit en anglais. Il est le genre de personne qui aime être le premier à essayer quelque chose. Il dit oui immédiatement à toute bonne offre. Apple annonce un nouveau iPhone. Il est aussitôt dans la file pour l'acheter. Et le deuxième s'appelle Nathanael. Il semble être un homme un peu plus sceptique, qui a besoin d'informations et de garanties avant de, de s'engager. Il n'est pas contre les iPhones, mais il désire seulement lire les analyses et les critiques avant de se commettre. Bref, nous avons affaire à deux hommes aux personnalités différentes. Un matin, Jésus rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Aucune autre explication ou argument ne lui a offert. Et Philippe ne se pose même pas la question. Il accepte cette invitation sans hésiter. Il est tellement excité par cette nouvelle expérience qu'il va voir son ami Nathanaël. Il lui dit, j'ai trouvé le Messie annoncé par les prophètes. Il s'appelle Jésus, fils de Joseph, de la ville de Nazareth. Nathanaël lui répond quelque chose comme :« Vraiment, Nazareth, tu me dis que le Messie qu'on attend depuis si longtemps serait un homme provenant du fin fond de la campagne, fin fond de la région. Je vais pas être un homme, mais niaise moi pas. Confronté aux préjugés, au scepticisme de Nathanaël. Philippe aurait pu se lancer dans un long débat avec son ami. Il aurait pu lui présenter plusieurs arguments logiques, des citations bibliques triées sur le volet, ou des témoignages convaincants de, de personnes sauvées. Il aurait aussi pu tenter de soudoyer son ami de le harceler constamment ou de lui proférer des menaces de damnation éternelle s'il continuait de résister, mais non. Philippe décide de prendre une autre voix. Il répond à son ami Nathanaël par une invitation toute simple. « Viens et tu verras. »« Viens vérifier par toi-même. »« Viens écouter quelqu'un. » qui pourrait transformer toutes tes connaissances au sujet de Dieu, de la foi et du sacré. Viens voir comment lâcher prise peut te conduire à des places inattendues. La stratégie de Philippe nous paraît brillante et efficace. Mais pour être absolument honnête, peu d'entre nous l'utilisent encore 2000 ans plus tard. Trop souvent, nous avons peur de passer pour des fanatiques. Nous avons peur de la réaction des gens. Nous avons peur d'être associés à une institution minée par les scandales sexuels et politiques. Donc, nous préférons conserver nos croyances dans la sphère privée. Nous préférons demeurer entre gens convertis. Nous choisissons de vivre notre foi et notre spiritualité à l'intérieur de nos églises ou sur Internet, à l'abri des regards et des jugements. Jésus aurait pu facilement exercer son ministère en solitaire. Cependant, il a fait le choix de s'entourer d'amis et de disciples, pour annoncer son message. Et il n'a pas choisi les personnes les plus instruites de la société. Il n'a pas recruté les plus grands théologiens ou les meilleurs orateurs. Jésus a simplement le pris le temps de s'arrêter pour parler à des gens ordinaires, pour les inviter, pour leur dire, « Suis-moi, viens et tu verras. » Et aujourd'hui, nous sommes tous et tous invités à suivre dans les traces de Jésus, de Philippe et de la multitude des saints qui nous ont précédés. Notre mission n'est pas nécessairement d'organiser des campagnes d'évangélisation qui enfoncent un message dans la gorge des gens. Il n'est pas de forcer les personnes à trouver un ami, à amener un certain dimanche à l'église, quitte à les kidnapper, n'est pas de promettre un voyage de pêche si quelqu'un recrute 25 nouvelles personnes à l'intérieur d'une année. Notre but est que nos mots et que nos actions deviennent une source d'invitation à découvrir ce que certains d'entre nous appellent Dieu. Notre appel est d'être cette personne qui est capable de partager notre découverte afin que d'autres puissent se joindre à nous afin de construire un monde meilleur. De nombreuses études ont démontré plusieurs fois que la première raison pourquoi une personne décide d'aller à une église est qu'elle a reçu une invitation personnelle. C'est le chemin que Jésus a pris avec Philippe qui lui-même a fait la même chose avec Nathanaël. Plus de 2000 ans plus tard, nous sommes encore tous et toutes invités à avoir le courage de partager notre foi et notre spiritualité et de croire que Dieu fera le reste du travail afin que tous et toutes puissent être rejoints et touchés. Merci d'être là. Merci de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette. Le lien est tout autour de cette capsule. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.